The mm -hmm. cat bonjour messieurs dames une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un projet que vous avez vu naître sur la chaîne qui est sûrement le projet de vidéo qui va me demander le plus de boulot depuis la création de la chaîne carrément oui rien que ça j'ai nommé le live au tram 28 alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi il y a quelques semaines j'ai décidé d'aller enregistrer en live six titres de mon dernier album complètement revisité en acoustique pour l'occasion dans le studio même où j'ai enregistré mon album en 2020 le studio qui vous l'aurez compris s'appelle le tram 28. A l'époque je vous avais parlé de ce projet en vidéo, là voilà, parce que parmi la quinzaine d'invités triés sur le volet pour faire un petit peu de public, j'avais fait gagner deux places pour un ou une abonnée, souvenez-vous. Alors, ce live, il a bien eu lieu. Hein. J'ai fait les montagnes russes depuis parce que j'ai perdu toutes mes données à cause d'un disque dur défectueux. J'ai retrouvé mes données, je les ai reperdues. Bref, je vous épargne tous mes états d'âme. Aujourd'hui, tout est OK. J'ai des sauvegardes, évidemment, dans tous les sens. J'ai déjà deux chansons qui sont montées et je peux vous dire que ça va vraiment, vraiment être chouette. Pour tout vous dire, même pendant la journée de préparation avec Ellie et Romain, les musiciens avec qui je travaille, on avait répété 8 chansons dans l'idée qu'on en filmerait 8 pour n'en garder que 6. Au final, je pense que les 6 sont exploitables, mais du coup, j'ai eu une autre idée pour les deux qui n'étaient pas prévues initialement. Il se trouve que j'ai aussi pas mal d'images de la journée de préparation, des images de coulisses, de bêtisier, tout ça, tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que en plus des 6 chansons que je vais sortir sur la chaîne indépendamment, je vais faire une grosse vidéo, genre documentaire qui contiendra non seulement le live complet mais avec des montages différents des 6 isolés en ajoutant les deux chansons en bonus et ce live sera entrecoupé d'images de coulisses de bêtisiers bref du bonus du bonus du bonus alors évidemment c'est 10 caméras par chanson un hein, 700 giga de rush je sais pas si vous vous rendez compte donc je vous promets pas que ces vidéos sortiront euh, la semaine prochaine hein. calmez vous mais voilà, c'est un gros projet, j'y passe en ce moment beaucoup de temps, et je vous cache pas que ce sera aussi l'occasion pour moi de faire des images de ce à quoi ressemble mon spectacle, pour donner un petit peu envie aux programmateurs de l'acheter. Donc quand ça va sortir, je compte sur vos partages. Je vous tiendrai évidemment au courant de l'avancée des choses, en tout cas c'est en bonne voie. D'ici là, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Franck pour 507 heures. ciao